Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance des oraisons jaculatoires qui permettent une union constante, régulière au Seigneur et donc qui permettent de vivre dans la divine volonté. Donc, la définition qu'on peut donner, une des définitions qu'on peut donner aux oraisons jaculatoires, j'ai trouvé ça sur le site osana.org. L'oraison jaculatoire est une prière brève, fervente, qui peut être dite à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit l'activité que nous sommes en train de faire. C'est un élan spontané vers Dieu. Pendant un instant, notre âme s'unit à Dieu. Aussi furtif soit-il, ces moments sont très importants. Additionnés les uns aux autres, ils forment une vie de prière et permettre d'inscrire notre relation au Seigneur, au cœur, au cœur même de notre journée. Donc depuis quelques années, il n'y a plus de remise de jours de purgatoire précise pour les oraisons jaculatoires. Elles sont soit indulgenciées partiellement, soit, euh, soit on obtient une indulgence plénière. Et là, je vous ai mis le lien vers une de mes vidéos « Le moyen le plus rapide de gagner une indulgence plénière ». Il y a une prière assez courte, qu'on peut dire en quelques secondes, qui permet de gagner une adjurance plénière. Bien évidemment, il faut répondre à toutes les autres conditions pour gagner une adjurance plénière. Mais d'habitude, sans cette prière, il faut une demi-heure pour gagner une adjurance plénière. C'est-à-dire que si on récite un chapelet dans une église, on peut gagner une agence plénière. Si on lit la Bible pendant une demi-heure, on peut gagner une agence plénière. Euh, si on fait un chemin de cran, on peut gagner une, une indigence plénière. Bien évidemment, euh, il faut répondre à toutes les autres conditions. Donc euh, se, se confesser, euh, communier, euh, euh, refuser euh, le moindre petit péché, euh, que, euh, même le plus petit péché véniel, etc. Il faut vraiment une pureté d'intention. Donc les, les oraisons ejaculatoires répondent à l'idéal d'être en permanence en union avec Dieu. Ce sont une aide pour se rapprocher de Dieu et vivre dans sa divine volonté nous pouvons essayer d'en faire quelques-unes tous les quarts d'heure c'est vraiment un idéal c'est une habitude à prendre c'est à dire que effectivement euh, euh, en fait le but du jeu c'est euh, d'aller au plus haut des cieux et pour être pour aller au plus haut des cieux il faut faire la, la volonté de dieu en permanence et pour faire la volonté de dieu en permanence il faut euh, se rappeler de lui euh, se rappeler à, à lui euh, très régulièrement au cours de la journée, sinon on perd le, on perd le fil, en fait, on perd le contact. Et c'est à ça que sert les oraisons ejaculatoires, c'est de, de se reconnecter à Dieu euh, régulièrement, et moi je pense que tous les quarts d'heure est, est un bon rythme, est un rythme idéal. Et c'est une habitude à prendre, c'est-à-dire qu'au euh, début, euh, ça va être compliqué, mais euh, au fur et à mesure que vous vous, sou que vous, vous rappellerez de Dieu au cours de votre journée, ça va devenir une habitude. Et de même, il est recommandé de prier avant chaque action importante, d'invoquer l'Esprit-Saint avant chaque action importante, bien l Esprit saint etc. Alors, quelques astuces, euh, justement, pour essayer d'avoir un maximum de raisons éjaculateurs au cours de la journée, c'est d'utiliser les temps morts pour prier, par exemple pendant une marche, dans la rue, pendant une file d'attente, pendant les temps de transport, pendant que l'on repasse, lorsqu'on est sous la douche, en faisant la cuisine, etc., etc., on peut avoir ces oraisons jaculatoires pour nous reconnecter à Dieu régulièrement. Et le but du jeu, encore une fois, c'est d'être unis à Dieu en permanence, euh, de faire sa divine volonté en permanence. Donc, euh, là, je vous cite quelques exemples personnels. Donc, euh, c'est très bien, c'est même excellent et c'est même recommandé très fortement euh, de prier pour toutes les âmes passées, présentes euh, et futures et d'ajouter maintenant et toujours à ces oraisons. Euh, C'est-à-dire qu'on s'inscrit, euh, on prie pour toute l'humanité passée, présente et future, mais aussi on s'inscrit dans l'infini, dans l'éternité. Euh, C'est bien d'inscrire euh, tout ça euh, dans ses prières. Et on peut tripler l'oraison pour plus de ferveur. Par exemple, euh, moi, donc là je vous cite mes, mes prières, mes oraisons jaculatoires euh, favorites, celles que j'utiliserai régulièrement, que je triple à chaque fois pour rentrer euh, vraiment dans la prière. Euh, pour, pour prier avec plus de ferveur et, de, et, de, et donc d'efficacité, de, de puissance. Euh, Seigneur, immergez-moi dans votre divine volonté, maintenant et toujours. Seigneur, bénissez-nous, sanctifiez-nous, protégez-nous, maintenant et toujours. Seigneur, donnez la paix au monde, maintenant et toujours. C'est bien aussi d'avoir de, des oraisons au Sacré-Cœur. Car vous savez qu'il y a des promesses pour les dévots du Sacré-Cœur, des, des promesses euh, incroyables, des promesses de salut, de protection, de sanctification. Là, je vous ai mis le lien vers, euh, vers une de mes vidéos là-dessus. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Sacré-Cœur de Jésus, que votre règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à vous. Et euh, c'est bien aussi d'avoir une dévotion à l'Esprit-Saint, car lorsque l'on a l'Esprit-Saint, on a tout. Et là, je vous, je vous renvoie aussi vers le lien, vers une de mes vidéos qui explique ça un peu, un peu plus euh, en détail. « Viens, Esprit-Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Viens, Esprit-Saint, viens habiter en moi. » C'est bien aussi de demander pardon au, au Seigneur régulièrement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit euh, à chaque messe. On, on demande pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Car euh, en réalité, on, il est très difficile de ne pas pécher tous les jours. « Père, pardonnez-leur car la plupart ne savent pas ce qu'ils font. » Effectivement, je pense que la plupart de nos contemporains... Euh, ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher en fait tout simplement parce qu'ils ont oublié le Seigneur ils sont très loin de sa volonté ils ne respectent même pas les, les dix commandements mais euh, il faut implorer le Seigneur parce que je pense que la plupart ne, ne, ne, ne, ne savent même pas qu'ils qu sont en train de pécher c'est bien aussi d'avoir de, de dire merci, d'être dans la gratitude d'être dans cet esprit de gratitude parce que euh, c'est comme ça que c'est dans cet esprit de gratitude que, euh, que l'on remercie le Seigneur pour toutes ses grâces, ne serait-ce que celle de respirer. Et euh, être dans cet esprit de gratitude nous donne de la joie, euh, physiquement. Hein, euh, moi j'expérimente ça très régulièrement, c'est quand je suis dans la gratitude pour le Seigneur, j'ai vraiment euh, un sentiment de, de félicité intérieure. Donc, Seigneur, merci au nom de tous et pour tous pour votre rédemption. C'est bien de, dans la divine volonté de, de s'inscrire au nom de tous et pour tous, d'incarner l'humanité, en fait. Je pense que c'est une dimension importante d'une prière puissante dans la divine volonté. Seigneur, merci au nom de tous et pour tous pour votre création, donc pour votre rédemption, pour votre créa création. C'est bien de, de répondre à notre mission de sauver les âmes, car c'est en tant que baptisé, en tant que, que confirmé, euh, nous avons la mission de sauver les âmes, même en tant que laïcs. Seigneur, sauvez toutes les âmes passées, présentes et futures. C'est bien d'avoir une dévotion aux âmes du purgatoire, il ne faut pas les délaisser, les oublier. Euh, Seigneur, délivrez toutes les âmes du purgatoire. C'est bien de ne pas oublier non plus les anges. Car nous avons tous au moins un ange gardien. Sans anges et à quand je sur nous. Donc il faut invoquer euh, tous les saints. Euh, C'est normal d'avoir des, des saints préférés. Hein. Euh, moi j'ai des saints préférés. Hein. Par exemple les saints liés à la France comme Saint Louis. Euh, les, pa les patronnes secondaires de la France, Saint-Jean-d'Arc, Saint-Thérèse de l'enfant Jésus, mais euh, j'ai plein d'autres saints que j'aime beaucoup, euh, qui sont liés euh, à, à, à, des, à des personnes ma Par exemple, mon père s'appelle Jean-Marie, j'ai une dévotion pour Saint Jean-Marie Vianney. Euh, j'aime beaucoup Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort, parce qu'il a il, a il a théorisé la dévotion à la Sainte Vierge, etc. Saint et Sainte de Dieu, priez pour nous. Saint louis on peut aussi citer d'autres saints. Euh, Priez pour nous la France et le roi. Donc le roi de France, hein, le, le grand monarque. Euh, saint Pierre ou autre saint lié à l'église. Priez pour nous l'église et le pape. Ça peut être Saint Paul, ça peut être aussi un, un, un pape, hein, saint Pidis. Euh, d'autres saints ont été canonisés comme Saint Jean-Paul II par exemple. Priez pour nous l'église et le pape. Il y a aussi des prières que je dis à l'élévation, donc pendant la messe, « Mon Seigneur est mon Dieu, mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon tout, donc pendant l'élévation. » Ou aussi je dis « Père éternel, je vous offre une vie divine pour chaque hostie consumée dans le monde en ce jour. » Autrement dit, je demande à Dieu euh, que la personne qui reçoit euh, l'hostie euh, en ce jour euh, bah, soit immergé dans la divine volonté, en fait. Et que Dieu euh, vive pleinement en elle. Parce que, que lorsque l'on communie, euh, nous, nous, un, nous, nous, nous. Pendant quelques minutes, nous, nous devenons. Enfin, euh, le, le Christ vient en nous, littéralement. Enfin, physiquement, biologiquement. Et c'est ça que je demande c'est que euh, pour chaque communion dans le monde, je demande que. Euh, voilà, la totalité de Dieu euh, s'épanouit et close dans l'âme euh, du communion. En post-communion, euh, je dis « Seigneur, je communie au nom de tous et pour tous. Seigneur, je me multiplie en toutes les âmes passées, présentes et futures, et je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Père éternel, je vous offre les très saintes plaies de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour guérir celles de nos âmes. Très précieux sang de Jésus, sauvez-nous et le monde entier. Donc je je dis aussi, très précieux sang de Jésus, couvrez mon corps, mon esprit et mon âme. Au nom du Père et du Fils et du ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.